Bonjour, soyez les bienvenus sur Niort TV. Alors aujourd'hui, nous vous invitons à faire une petite balade à vélo dans les rues de Niort. Une balade qui nous permettra de faire le point sur la signalétique mise en place par la ville pour les cyclistes. Alors, le vélo, déjà, d'une part, c'est bon pour les mollets et c'est bon pour la planète. Alors, c'est parti Alors voilà cette balade avec la petite reine s'achève, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à la suivre. Je vous donne rendez-vous sur Niort TV pour de prochaines aventures.